Oh. Bonsoir, bonsoir. Euh, c'est un petit message que je veux passer à certaines d'entre vous. Certains ou certaines. Je suis avec une cliente ici. Elle est mariée depuis plusieurs années. Euh, elle vit un peu comme si c'est l'ombre d'elle-même. Parce que son mari a attrapé un message qu'elle a échangé avec son amant. Il y a de cela quatre ans. Quatre. Et à cause de ça, je suis, je suis celui qui a arrêté la relation, vous connaissez ce qu'il y a. Genre, je suis désolé, chéri, oh. et tu sais que quand tu attrapes l'homme, il ne va même pas te dire que j'ai arrêté. Quand tu l'attrapes, il ne va jamais te dire que j'ai arrêté. Moi, d'abord, je ne vais jamais reconnaître que tu non dans la relation. Donc, il attrape. Et en conséquence de cela, il te toujours à la maison, hein. quatre ans plus tard. Il est devenu hystérique avec elle. Il insulte tout le temps. Ils, ont, ils font chambre séparée déjà depuis deux ans. Violence même. Vous imaginez mentalement ce que c'est pour une femme. Tu commets une erreur. Parce que les femmes n'ont pas le droit à l'erreur, bien sûr. Tu commets une erreur. On t'attrape. L'erreur, là, te suit cinq ans après. Et si tu n'as pas le mental qui est fort, tu vas t'auto-détruire. Donc tu vas passer ton temps à ruminer. Oh, pourquoi j'avais même fait ça? Tu vas encore voir la scène. Pourquoi j'avais? Oh, comment est-ce que j'ai pu? Oh, c'est vraiment. Et, ceux qui ne... Et vous connaissez tous les mots qu'ils vont vous donner. Ils vont faire les conseils familiaux. Tous les six mois, il faut que tout le monde sache ce que tu as fait. Et, ce n'est pas, c'est comme ça que vous avez les cancers de sein, euh, cancer de l'utérus, l'hypertension. Je n'en vois pas, écoutez, est-ce que vous savez même qu'il y a souvent les choses qu'on lance déjà que, on t'envoûte, tu trompes ton mari. Donc, tu, tu, ne, tu ne sais pas ce qui te prend. Te voilà chaque jour, tu es des un petits gars dehors là-bas. Chaque jour. Chaque jour. Tu dis que mais, tu es rentré le soin que je veux plus, que je veux vraiment rester avec mon mari bien, bien. Tu restes, c'est comme. C'est comme une maladie qui rentre dans ton cœur. Et quand tu vois le petit là de dehors, tu ne sais même pas ce qui te donne. C'est même aussi donne l'argent. Si c'est pour l'amour, c'est pas comme si. Mais te voilà dehors chaque jour. Il y a les gens qu'on fait. Donc, on te lance le genre de chose que tu vas détruire ton mariage toi-même. c'est pour les hommes, alors, il y a beaucoup d'hommes ici, là, que pour toi qu'on a lancé, là, tu vas seulement que tu Et comme elle dit, il a amené à l'enfant de avec quelqu'un. Et rien ne prouve que n'était pas avec la fille, avant, avant même qu'elle ne le trompe. Mais comme il a attrapé sa part, c'est fini. Donc, il a condamné, scellé, il a mis sur la chaise électrique. Seulement, il ne va pas appuyer le bouton pour qu'elle me... Il va attendre, il faut qu'elle meure à petit feu. Écoutez, hein? je dis bien que servez-le leur, leur sauce. Donc la sauce que quelqu'un te sert, c'est ça que tu lui remets. C'est le njangi. Tu viens chez moi, tu apportes quoi Tu apportes la sauce pimentée, non Je mets ça au congélateur. Le jour, je viens chez toi, je retire la même sauce que tu avais pu me donner là. Je préviens, je te donne. la même chose et tu connais ce que c'est quand tu vis avec un homme à la maison il y a les autres enfants ils vivent seulement ton argent dans un compte bancaire même te parler, même te dire bonjour, ne te dis pas parce qu'il veut te rabaisser devant les enfants devant tes amis Alors ne tente même pas de faire la fête quand il est là ou bien d'inviter les gens quand il est là tu vas lire vas t'humilier devant tout le monde il y, a, il y a beaucoup de personnes que vous subissez ça. Vous subissez ça. L'humiliation quotidienne dans votre foyer. Écoutez, ce n'est pas normal. Vous me reprenez Ce n'est pas normal. Tu dois pouvoir détecter ce qui est nocif, ce qui est malsain pour ton esprit. Quand tu restes là, tu, vois, tu te sens mal. Tu, à un moment, tu peux même te suicider. À un moment, tu, tu fais comme ça là. À cause d'un homme ou d'une femme. Pendant que la personne est en train de vivre, d'enjoy, il ne rentre pas le soir. Le, le, le hein, ou c'est le soir le matin. L'indépendance financière est importante. Et cette personne en particulier dont je parle, elle travaillait dans la société de l'homme. Donc, elle a découvert ça. Qu'est-ce qui s'est passé Il a arrêté de travailler directement, non. Il la renvoie à l'instant. Un homme qui connaît que, ok, chaque mois tu as peut-être 300 000 dans mon entreprise. Du jour au lendemain, il coupe tout. Et ça fait 4 ans. Je crois que c'est le mot de passe ou c'est le passe, le ticket pour que tu partes maintenant. Vraiment te chercher dehors. On te tes enfants. Tu ne peux pas gronder l'enfant. Dès que tu vas parler, on va là. Mouf. On va te chiffonner devant les enfants. sais la sauce que tu me sers parce qu'il y a les demandes de pardon que quand tu demandes tu dis que la date est expirée pour ma demande de pardon je te supplie chaque jour mon père est-ce que vous savez que les gens que si ce sont si Dieu avait dit que ok tiens le boulon si. pardon enlevez la pouce Anatole Anatole vous allez voir la jalousie en pleine journée regardez regardez Regardez ce qu'Anatho fait. Anatho, tu es méchant. Hein. Dépose la balle, les gens vont voir comment Anatho veut le taper. Tu as fui. Uh -huh. Regardez, regardez. Anatho, tu vas gâter ta réputation aujourd'hui devant les gens. Il fuit. Il fuit, regarde, mais il fuit. Il fuit vraiment comme un petit bandit. J'ai des scénarios dans ma maison. Là. Ouais, Anatole. Il voit la caméra, il fuit. <rire> il connaît ces mauvaises choses qu'il fait. Écoutez, il y, y a les gens, les gens qui, si on avait dit que le bouton, si, c'est la, la respiration de Jocelyne, que si tu appuies, celle-là, elle va arrêter de respirer, elle va mourir. C'est que la personne, dès qu'on lui donne le boulon, là, il appuie, tu meurs. Non, il te dit. Il y a des gens qui, s'ils connaissent le boulon, qui va appuyer, ça va te tuer. C'est pour ça que le blanc, lui, ne blague pas. Non, il paye un, un tueur tue en série. On vient, on tue, on te tue. Il dit que ma femme est morte. Il, dit, il voulait quoi? Vous pouvez en aujourd'hui. Vous savez, regardez, regardez, écoutez, je sais ce qu'elle vous dit là. Il y en a parmi vous, c'est le père de vos enfants. Oh, le père de mes enfants. Oh, cinq ans plus tard. Quand il voit toi avant, il va revenir. Il faut qu'il appuie le boulon comme ça. Il va s'assurer que tu n'évolues pas. Il y a des hommes qui sont dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire avancer. Je suis désolée, vous le dis clair. L'humiliation, les tromperies, parfois, ils ne se cachent même pas. On connaît que c'est la. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc je vous en prie. Comme elle, elle est essaie devant moi. Moi, lui et moi, parler ouah. Il y a les conversations que je Ma bouche la sort sur toi jusqu'à te gronde encore bien. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tes enfants vont souffrir, non? Voilà, c'est bon. Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît. Ceux qui peuvent avoir encore deux enfants, il va avoir deux enfants dehors, oh non? Tu sais ça, non? Voilà, c'est bon. Parce que parfois vous faites comme si comme si l'homme-là c'était le début et la fin de ta vie. L'autonomie financière, l'indépendance mentale. Imagine que depuis 4 ans, elle rentre à la maison, dès qu'elle voit elle le voie, ça, ça lui rappelle le geste qu'elle a fait il y a cela, 4 ans. Quelqu'un que tu fais une erreur, dès que tu. Et lui là, tu n'as pas besoin de parler, tu ne peux pas parler pour lui. Hein. Tu ne peux pas parler pour lui. Avant de rester, tu laisses qu'on te tue à petit feu. C'est comme ça que tu fais après à 38 ans, tu as le cancer. Là, tu es parti t'asseoir dans la maison, on t'a sucé. On t'a sucé. Tu te donnes les paroles qui vont te vider chaque jour. Voilà, je ne sais pas quel âge. Elle qu'elle a eu la ménopause une fois. Quand je te vois là, tu es en train de te ronger toi-même à l'intérieur. À petit feu. À petit feu et si tu rentres, tu demandes son autorisation avant de faire quelque chose, tu vas voir, tu vas lire on te paye la formation c'est tout fini, que parfait on a payé tout l'argent on dit va faire un petit truc sais pas passe à la maison, on arrête ta formation, pourquoi parce que dès que tu finis la formation, tu vas commencer à travailler et c'est que la seule façon de te déranger maintenant c'est qu'il faut que tu prennes ton argent Elle est jeune, elle est belle, oh. Et qu'elle a seulement accouché tôt, elles ont promis en faire grand. Les hommes là, ils aiment faire comme si, genre, ok, si moi je te jette, personne ne peut te ramasser. Personne ne peut te ramasser. Qu'affuissais-je Écrire ce numéro 693 50 22 66 pour checker ta commande. Tu as compris. Donc pour lui là, c'est que comme il t'a jeté là. Mais si un jour il sait que tu sois avec un mais il m'a <rire> Jesus is Lord. Le gars qui te voit, il faut que tes, tes cheveux soient toujours un peu par là, pas là comme ça là. Tu n'as pas t'arrangé. Ce que je n'arrive même pas à comprendre, ok, il t'a laissé chez lui. Ça fait quatre ans. Vous faites chambre séparée, donc chacun de son côté. Vous ne vous parlez pas. suis juste que tu te passé c'est pour t'insulter. Maman, c'est l'homme. Lamb... Il ne mange pas ta nourriture. Donc, il sait que tu peux pas seulement pour de nos enfants. Gars, le jardin-là peut te tuer. Il peut te tuer dans la nuit quand tu dors. Hé! Hé! Hé! Hé! Jesus. Hum. Hum. Non, non, non. Non. Si mm -mm. tu vas mourir toi il n'y a pas de problème Tu sais que tu vas mourir parce va continuer à vivre Il va même prendre autre femme Parfois qu'elle vous voit Tu sais que si tu meurs Dès qu'on finit, là, on enterre Tu sais que notre femme est dans, dans ta maison non Tu sais ça non Ok, c'est bon, si le volume est bon, c'est bon Quand vous acceptez souvent les choses Pensez, pardon donc, tout son objectif depuis 4 ans maintenant, c'est de se faire que l'homme la lui pardonne. Parce qu'il était devenu ton devant, derrière ton Dieu. Et il veut faire tout pour rester ton Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui t'a accouché. Tu n'as pas rencontré dans le ventre de ta mère. Est-ce que vous êtes jumeau Vous n'êtes pas jumeau, non. Voilà. Donc, lave un peu ta tête, lave ta tête. Arrange-toi un peu. C'est parce que je ne veut pas lui donner les conseils qui sont des, qui sont pas bons. Je vais veux donner des conseils méchants. Ah, C'est une belle femme. Hein. C'est une belle femme. Oh. Hum. En fait, tu te regardes dans le miroir on ça là, tu, tu crois que tu es devenu des caca. Tu restes 4 ans. Et ce qui a 4 ans il n'a pas touché. Et tu crois que lui a raison, ça s'en fait. Hey. Les gens le, d'homme là, ils savent à qui vont aller faire ça. Ils savent à qui il aller qu faire ça. Pardon, mettez-moi mes cœurs ici là. <rire> Hé, hey, Seigneur, je ne veux pas moi dire les choses qui ne sont pas bien. <rire> ah, mmh. Ma bouche de manger. <rire> Au conseil que vous m'avez donné, tu viens à peine de commencer tes lavages. Tu viens à peine. Tu viens à peine. Ton travail spirituel, tu vas le reprendre. Bien même. Et ta puissance, parce que là où tu es là, tu es affaibli. Tu es affaibli. Parce que quand le jeune personne a fait ce genre que tu te. Tu, tu, tu, tu rumines, tu te tues toi-même de l'intérieur. Maintenant, tu vas te reconstruire. Tu vas apprendre à t'aimer. Parce qu'il ne t'aime pas. Et en plus, il fait que toi-même, tu te détestes. Ça, c'est un double meurtre. Et il y a, ta, y a ton, ta, ta, Imagine on te ridicule devant tes enfants tous les jours. Donc ton. Ton estime de toi est finie. Tu es aussi là comme ça. Et quand on s'en coupe encore ton argent, c'est grave. Elle dit que ce sont souvent ses enfants qui la dépannent. Donc quand papa donne aux enfants, les enfants viennent donner maintenant à maman. Je sais pas si vous, voyez le mental, vous voyez un peu le lavage de cerveau là? <rire> oh, comme on vous a dit que si tu divorces, ça veut dire que euh, euh, Dieu, tu vas là en enfer. Euh, donc il faut souffrir. Tu vas d'abord souffrir sur la terre. Avant encore... Non, pardon, arrêtons. Ça veut dire que ça fait aussi 4, ça fait, ça fait, ça fait 4 ans que tu n'es jamais ça, resté ça, tu... Peut-être même avant ça, parce que quand il ne pas tromper un homme, ça veut dire qu'il y a d'abord les choses à l'intérieur. Je ne vais même pas parler de la partie là. Je ne vais même pas parler de la partie là. Quand tu trompes, homme, parce que l'homme est. Tu peux, tu peux le donner toi à la maison, il te trompe. Mais si la femme pas te tromper, gars. Ça veut dire que peut-être même ça fait même 8 ans que tu es là comme ça là. Tu es aussi là comme ça. Un jour tu es pour rester comme ça là comme David, il traînait de il papa en guerre. Il a vu, il a vu Bah Shiba qui est passé là-bas comme ça. Tu aussi dit que j'ai même quoi faire aujourd'hui. De toutes les façons, est-ce que l'homme là est-ce qu'il me touche même un peu Rien. On se après le lavage Adélaïde. Moi, je ne peux pas culpabiliser. Je m'aime trop. Mamie, apprends à t'aimer. J'ai compris que si je ne m'aime pas, personne ne va m'aimer. Avant que cherchais l'homme, je disais, oh, il ne... il... je veux qu'il m'aime. Tu vois quand la Saint-Valentin arrivait comme ça, je dis, j'attends qu'il me donne des fleurs. J'attends qu'il me donne du chocolat. Qu'il m'envoie le message, je me dit qu'il m'aime. Tu attends, tu attends, croc. Le 15, 15 février, 20 février, croc. Ton anniversaire vient, même, croc, rien. Après, tu dis, hey, chérie, mais tu ne m'aimes pas. Il dit, non, je m'aime. Il dit, non, je m'aime. La souffrance, c'est un choix. Je job, il faut venir en inbox si tu connais parler. Je veux t'épouser. Tu as les côtes. Moi, il n'y a pas de souci. Tu as compris, non? Je bénis ta dîme, Christelle. Tu l'as choisi. Écoutez, hein. supposons que tu meurs dans 45 ans. Quand on va mettre le cercueil, comme ça, on va te coucher dedans. On va partir, on va te déposer dans la tombe. On va fermer. Tu sais que c'est fini, non Tu sais ça, non Tu sais que c'est fini, non On va aller à Badjoun, on va finir. Avant, on, on dit bye. Tu sais ça, non Voilà. Ok. Tu as encore souffert pendant 45 ans, non On peut même te, Tu peux même mourir le mois prochain, tu sais, ça nous dérange pas. Bah, tu me veux tout fait, mes direct, hein. Tout va continuer, sauf ta vie. Tu comprends Vous là, que vous voulez soit arrêter vos vies là. Ouais, mon fils est parti, il veut me tuer mon enfant. Mmh, mon mari m'a lésé. Mmh. Mmh. <rire> même le temps-là, d'abord, il va voir. Est-ce qu'il va d'abord même voir le temps-là? Le temps des bébés, j'étais les bébés, bébés, Ok. Il rentre, il wonder que tu n'as pas mis sa nourriture sur la table. Parce que tu es... J'aime beaucoup les Anglais, hein. le, La vie des Anglais, mon frère. Euh, bébé je suis sortie avec les copines, on est rentré tard. Bon, il y a la nourriture, que tu chauffes, tu manges. Parce que le jardin, s'il se nourrit de ta faiblesse, quand tu manges derrière le chaque soir, c'est se nourrit avec ça. Il te nague. Il te parle mal. Il sait que a la réunion comme ça, là, il invite ses amis. Ce n'est pas toi qui as préparé. Ce n'est pas toi qui as préparé. Au oh, compliment de la nourriture. Il dit non, j'ai pris un traiteur là-bas dehors. Oh Seigneur, les femmes. Les femmes. Il y a les gens que quand vous souffrez, ça leur plaît. Il est content. Tu vas le supplier pendant six mois. Mon père, si c'est n'importe quoi que tu voulais que tu me donnes, je crois qu'en six mois, il peut travailler, j'ai aussi la chose là. Donc au lieu de subir, il l'énergie, il pas le travail. Parce que vous n'avez pas de plan, les femmes. Vous n'avez pas de plan. Comme il te vois comme ça, là, tu n'as pas de plan. Est-ce que c'est bien Et que c'est bien Tu vois que c'est moi là, élan, élan Donc tu attends seulement lui là, depuis que tu l'attends là, il a fait comment Ok, elle m'a dit qu'il n'a rien fait, ok c'est bon C'est bon Rappelle-toi eh, que si tu meurs, même si tu demandes que tu meurs Il va payer un peu pour tes obsèques, ta famille va faire le reste Dès qu'on va te mettre en terre ne crois pas qu'il va stopper sa vie à cause de toi. Parce que pour moi, l'amour, c'est avec les actions. Ce n'est pas quand tu meurs. Oh, je l'aimais, je l'aimais. Quoi? Te voilà, non. L'amour, ça se prouve quand la personne est encore en vie. Arrêtez de pas... On te met, mon cœur bat pour toi. On met une autre personne qui fait les actes. Je ne vais pas là, mon cœur. que cœur, tourne-toi comme ça. Fais non. Tourne-toi comme ça, là. Oui, il y a les hommes qui aiment quand les femmes souffrent. Elle elle le supplie, Bé, ouais, B, ouais. Ouais. Tu n'es pas allé préparer à ma mère, pourquoi? Je ne vais plus t'épouser. Là, voilà qui pleure derrière lui alors tous les jours. Oh, chaque jour elle est devant sa porte, elle pleure. Ouais, chérie, pardonne-moi, non. Maman. elle va. Il y a des filles ici, dehors que elle marche derrière les filles là. Bé supplie. B supplie. C'est une personne là, là dehors. Arrête ton cœur. Arrête ton cœur. Et quand tu sais qu'une femme, tu peux t'aimer jusqu'à un moment, tu dis que, tu doit être heureuse comme ça. Tu veux quelque chose que tu achètes, tu enjoy. Tu veux aller quelque part, tu pars. Jusqu'à lui, il reste comme ça. Il dit que. Il appelle que non, j'ai voyagé. Au... pas tant un week-end avec les amis à Kribi. Hey, Jesus is Lord. Il va... Tu vas rentrer, il ne va même pas te parler. De lui, il ne te parlait même pas d'abord. Il va pas te parler pendant six mois. Parce que tu allais t'enjoyer tu allais en Akribi. Quand est la dernière fois où tu allais quelque part, ça te plaisait aussi, mamie C'était la dernière fois, c'était quand <coughs> Elle ne se rappelle pas. Eh, je ne me rappelle pas. Il y, a, il, y a les, il y a les questions terribles qui sont arrivées dans ma tête. Et je suis sûre je ne faisais même pas bien l'amour. Excusez-moi. Vous savez quoi Moi, c'est là Il ne parle plus. Il est Tu vas te retrouver en être veuve en en en alors que ton mari est vivant. Il ne te rationne pas Il ne te parle pas Il ne te touche pas Tu n'es plus mariée madame Tu n'es plus mariée Tu gardes le bijou sur ta main C'est le si tu plus mariée Il fait plus ses fonctions Je suis désolée. Mais s'il va remplir va remplir ses fonctions ailleurs Pourquoi toi tu vas rester comme ça C'est ça que les femmes camounaises on, on a mis la tête des camounaises Qui avaient souffri Vous allez voir beaucoup de femmes Là dehors tristes comme ça là, Parce qu'on ne leur fait pas l'amour Je hein. vous dis moi On ne fait pas l'amour Justement là, comme ça, là. Imaginez 12 mois sans que quelqu'un ne te touche. 12 mois. Et elle dit que ça fait 4 ans qu'elle prend son mari. Je suis avec une cliente d'ici, là. Elle a tombé son mari une fois. Il a attrapé, non Le message, justement, le message, oh. Depuis le jour, là, il s'est assis, assis sur ça pour couper tout. Il ne donne plus rien, il la touche plus, il lui parle plus. Et ils sont dans la même maison. Moi, ce que j'ai. Ce que mes idées sont à partir. pendant oui. l'année. <rire> Écoutez, on n'est pas venu souffrir sur la terre. Je, vraiment, je suis. C'est vrai que je suis en train de rire, mais. J'aime souvent aussi rester comme ça. Il y je coude mon bain. Je me couche dans un bain. Je voyage, je pas parle d'une ville. Je prends une chambre d'hôtel là-bas. Au bord de la mer, je ne sais pas trop quoi. J'ai une joie, une solennesse. Ou tu vas payer un massage. On te masse. Après tu rentres, tu dors. Tu dis que il doit pouvoir recevoir la paix comme ça. Après tu sors, tu es radieuse. Tu es radieuse. Et quand tu te vois, tu es en de chantonner. Il va me passer, va te pousser dans le couloir. Il y a les gens sur la tête, ceux qui n'aiment pas votre bonheur. Et vous devez comprendre ça. Maintenant, est-ce que vous allez leur donner ce qu'ils veulent? Moi, j'ai passé mon accord avec moi-même. Si elle ne sent pas le flot, je ne fais pas quelque chose. Je vous ai fait attendre, c'est parce que quand elle finit, c'était stressé. J'ai dit qu'elle attendait, elle mon d'abord. Si elle ne sent pas, elle ne fait pas. Imagine une femme qui se... Tu rumines, tu te manges l'intérieur. Quatre ans. Tu ne restes pas si tu es heureuse. Non. Quelque chose pas te fait plaisir. Yay. Yeah. C'est la prison. Psst. En tout cas, chacun choisit sa part. Chacun choisit. Bon, on a terminé. Je vous ai exposé le cas. Donc, donnez-moi les commentaires. Vous me dites ce qu'elle doit faire. Moi, il y a ma réponse dans ma tête. Il y a ma réponse. Il faut qu'elle se tue. Elle achète les talons. Elle porte. Elle se coiffe comme quand elle était encore jeune là. J'ai reçu une mère ici, là. Elle a au moins 46, 48 ans. Jacques, elle m'a dit comment. Elle venait de Paris. On l'a draguée à l'aéroport. Elle a elle, elle, elle fait son témoignage ici sur la chaise. Écoutez, on va sûrement faire les conversations sur le canapé ici dehors. Je vais faire le direct. Et elle avait les cheveux blancs. Vous voyez, elle avait là qu'une autre perruque blanche encore. Et elle est noire, elle noire, bien noire, noire là. Elle dit que... Elle a commencé à se laver les produits que j'ai envoyés. Elle est à Paris. Elle prend l'avion. À l'aéroport. Et elle avait une paire de tennis là, comme on fait. Une All-Star montante là que... Elle dit qu'elle entre dans le magasin, dans le shop, elle veut prendre quelque chose. Un nigérian vient. Il dit, madame, aidez-moi à choisir un peu un parfum. Elle choisit. Il dit que, prends ce que tu veux, pas le parfum que tu veux, et t'achète. Elle, dit, ah, elle prend quand même. Après, elle arrive dans notre magasin, un Camerounais vient. Il dit, oh, il voulait encore proposer de lui acheter comment, vous voulez quelque chose, tout ce que vous voulez, vous achetez ici, vous voulez quoi Elle zappe. Elle arrive et elle trouve un Américain. On dit que tu t'es arrêté sur l'Américain, pourquoi Elle dit que parce que c'était mon goût. Elle me dit que l'Américain lui a monté ses lunettes Gucci qu'il a achetées. Elle a dit, elle dit que non, il a acheté, qu'il qu venait pour la finale de, de, de la coupe. Et voilà. Donc, écoutez. Écoutez. Ha <rire> ha elle avait 46 ans. Elle est. Il a la vie cela, il a deux que mamie, tu vas confirmer quand tu vas rentrer à Paris. Tu vas confirmer. Certains parmi vous, elle. votre chance, c'est seulement qu'on te voit comme ça, on te donne. Quelqu'un te voit au pour rien. Il dit que tu sais quoi, maman, viens, viens. Je... Viens. Je te donne quoi? Je te donne quoi? Hmm. Non mamie, ne te dérange pas Tu vas rire, tu vas commencer à sourire Tu vas sourire Est-ce qu'elle quitte même pour trouver Pour chercher l'homme Elle n'a pas besoin d'insulter son mari Parce que comment elle vous dit c'est ceci Pense à toi, aime-toi, pardonne-toi. Parce que quand tu as commencé à faire ça, même lui-même, il, il te dit Tu vas venir ici dans un mois, me dit, ton mari là, il va encore te chercher. Je connais mes choses, je connais mes ways. Oui. <rire> ton mari va te chercher, ma chérie, Il va encore courir derrière de la Il a vu une femme ici un jour. Elle me disait que wow, son mari ne la garde depuis Les petits fils sur le téléphone, wow wow. Elle est partie. Deux jours plus tard, elle revient, elle dit que maman, il s'est acheté devant moi avant-hier. Il m'a demandé pardon jusqu'à que tu veux quoi? Tu veux quoi? Il dit que ma chérie, ce n'est que le début. Pas seulement. Pas seulement. Rien n'est dû pour moi, mamie. Rien n'est dû pour Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible avec Dieu. Rien. C'est pour l'homme que c'est impossible. C'est pour l'homme. C'est pour ça que toi, tu dis que tu étais vide à l'intérieur. Ta foi doit remonter. C'est ça ta puissance. Ta puissance est dans ta foi. Tu dis que ça va marcher. Supposons que tu es quelqu'un que tu te donnes à 1 million le mois ou 2 millions. 10 jours, normalement, on coupe ton argent. C'est l'attaque de l'ennemi sur tes finances. Peu importe par qui ça passe. Restauration. Tu commandes la restauration. On fait le fire. Bye fire. Voilà. Bye bye. Je continue mon travail. Bonsoir à vous.